On s'était rencontrés un peu par hasard Un un jeu de regard On avait même voulu croire Qu'on avait le pouvoir de réécrire l'histoire Se dire des mots d'amour, se faire des caresses Se jurer que toujours comme autant de promesses J'entends encore Nos premiers murmures Entre quatre murs Je me souviens très bien De t'entendre lancer Que tout est possible Mais qu'il faut résister Résister brother Résister sister de la crise, comme autant des résister, Résistez brother résister, sister On avait peur de rien Tout nous était possible Se dire que peut-être On se croyait invincible Ni la pluie, ni la nuit Vraiment d'emprise sur nous J'aimais tout de toi, tes faux mouvements Ton corps sur les draps, au soleil le vent L'humour et tous les sentiments façonnent le présent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 Malgré tes galères de célibataire Je te voyais sourire Et je voulais y croire Aujourd'hui ton départ interstellaire Me fait penser que t'as lâché les amas Je me souviens très bien